Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire Alors, euh, elle est dédiée par euh, parmi mes élèves C'est une fille Alors, une famille douée Une famille douée Ça veut dire qu'elle sait faire les choses C'est une famille douée cette histoire euh, de titre, c'est le, le poisson du grand-père. Voici le narrateur, c'est un petit garçon. Alors, euh, son grand-père est un pêcheur. Écrit par Hani Chan, traduit par... Hichem Krim, le poisson du grand-père, le poisson du grand-père. Allons-y, je vais vous raconter cette histoire. Je présente pour vous ce personnage. Il s'agit de Hamad. Il est en train d'observer son grand-père en train de préparer ses affaires de pêche. Le poisson de grand-père. Ahmed observait son grand-père qui préparait ses effets personnels et entre autres du matériel de pêche s'apprêtant à sortir de la maison. Ahmed alors Émerveillé, interrogea son grand-père sur le lieu où il devait se rendre. Ahmed ici émerveillé par la présence, par la présence, par la présence et par la préparation de son grand-père. Son grand-père va pêcher au bord de la rivière avec son vieil ami. Le grand-père répondit alors à son petit-fils Ahmed :« Je vais pêcher en rivière, en compagnie d'un vieil ami. » Ahmed déclara :« Quelle magnifique aventure, au grand-père Je désire t'accompagner dans cette randonnée. » Ahmed demande. D'abord l'autorisation de sa mère qu'elle accepte avec plaisir et accompagne son grand-père au bord de la rivière. Elle rencontre son vieil ami. Regardez bien ce visage. C'est le vieil ami de, du grand-père. En effet, Ahmed demanda l'autorisation. À sa mère est parti en compagnie du grand-père qui croisa un ami à lui avec qu'il s'assit au bord de la rivière pour pêcher ensemble et profiter du temps. Il est vrai qu'Ahmed aimerait bien se rendre avec son grand-père au bord de la rivière. Pour profiter de la journée de la pêche mais avec le temps il commence vraiment à s'ennuyer beaucoup de temps s'écoula beaucoup de temps s'écoula et le grand père pêchait des minuscules poissons que très rarement tandis qu'il Échangeait la discussion avec son vieil ami sur les vieux souvenirs, Ahmed, quant à lui, ressentit l'ennui. Regardez bien, mes chers élèves, que le grand-père a bien remarqué l'état d'Ahmed, qui n'est pas bien du tout. Beaucoup de temps passe et Ahmed trouve cette randonnée sans aucun intérêt. Le grand-père remarqua l'état d'Ahmed et lui dit « Je sens que tu n'es pas bien » et Ahmed rétorqua aussitôt « Oui, grand-père, beaucoup de temps s'est écoulé sans aucun intérêt ». Alors, le grand-père sourit et joue le rôle de l'enseignant. Pour Ahmed, c'est une leçon de vie. Il faut qu'il sache que ce n'est pas une sorte de distraction ou d'amusement. La pêche, c'est une patience, une longue patience une persévérance. Le grand-père sourit et dit à son petit-fils, il faut que tu saches, il faut que tu saches, il faut que tu saches que ce n'est pas un hobby facile, ayant pour but que bon se distrait. Il faut que tu saches il faut que tu saches également que la caractéristique la plus importante de la pêche réside dans la longue patience et la persévérance. Ahmed n'a pas bien compris la leçon donnée par son grand-père. C'est quoi cette longue patience C'est quoi cette persévérance Moi, je suis. Je me sens ennuyé. Je suis fatigué. C'est le coucher du soleil, je veux tout simplement rentrer chez moi. Ahmed s'est levé et demanda à son grand-père de revenir chez eux. Puis le temps s'écoula longuement. Au point où le soleil commença à se coucher, Ahmed se leva. Alors de sa place, alors qu'il regardait son grand-père, oui, il dit, il n'y a aucun intérêt à rester ici. Il n'y a aucun intérêt, grand-père. Il n'y a aucun intérêt à rester ici. Il est temps de rentrer chez nous. Le grand-père a raison, souvent, une belle occasion, se présente au bon moment, au bon endroit. Le grand-père sourit, puis regarda son petit-fils et dit, tu as vu Ahmed, tu as vu, je viens te juste de pêcher un poisson. Il s'avère être un gros poisson résistant. Ahmed fut alors surpris de ce qu'il vit et dit, « Est-ce que cela est concevable, grand-père, qu'on peut manger ?» Oh, Ahmed est vraiment courageux. C'est lui-même qu'il va pêcher ce gros poisson. C'est ce leçon de vie vraiment intéressant pour lui. Le grand-père répondit alors qu'il tirait le fil, le fil de la moisson avec difficulté, bien sûr, Ahmed, et pourquoi pas. Maintenant, il faut que tu me donnes un coup de main et que tu essaies toi-même et semble que ce soit un énorme poisson. Cela nécessite donc un grand effort. Ahmed est joyeux et tout à fait heureux car il a réussi de pêcher un grand poisson, à l'aide de son père. Le grand-père, le grand et Ahmed se mirent à tirer la moisson avec le poisson, jusqu'à ce que ce dernier sortit subitement de peau. En se débattant, Ahmed, quant à lui, fut surpris, de la grande taille du poisson, ont fait très réjoui et dit « Bien joué, grand-père, bien joué !» Le grand-père est tout à fait fier de son petit-fils. Ensemble, ils ont réussi à pêcher un gros poisson, un très beau gros poisson. Ce n'est pas par hasard. Ils ont bien travaillé pour l'avoir. Peu de temps après, le grand-père et Ahmed ramassèrent leur affaire. Oui, le grand-père salua son ami qui s'apprêtait à rentrer chez lui. Ahmed observa le poisson qu'il portait, puis regarda son grand-père et lui dit Est-ce que le hasard Est-ce que le hasard Ou un coup de chance Le grand-père rigola et comprit l'intention de son petit-fils et lui dit il faut, que tu saches, il faut que tu saches que se parer d'une longue patience et persévérance font partie des moyens les plus importants pour réussir et obtenir toutes choses que tu désires. Enfin, enfin, après beaucoup de patience et d'épreuves, nous avons obtenu ce poisson qui nécessitait de la force pour l'attraper afin qu'il ne t'échappe pas une autre fois. Ahmed et toi aussi il faut que vous sachiez qu'il ne s'agit pas de par chance ou par hasard. Il s'agit de, de travailler, d'avoir cette longue patience, cette sorte de persévérance. Ahmed se réjouit de ses paroles. Après être arrivé à la maison, la famille elle est reçue pour le dîner qui fit composé du gros poisson du grand-père. Et Ahmed déclara Aujourd'hui, grand-père m'a enseigné. Aujourd'hui, grand-père m'a enseigné. Aujourd'hui, grand-père m'a enseigné un cours. Sublime, merveilleux, dont le résultat fait un dîner exquis. Fait un dîner savoureux, exquis, au sein d'une famille belle et douée, comme la nôtre. Ahmed, avec son grand-père, différents âges et transmission du savoir. Merci beaucoup mes chers élèves. Et je viens de vous raconter une belle histoire, une très belle histoire. Il s'agit du poisson, le poisson du grand-père et la transmission du savoir. Voilà, c'est tout pour le moment. Au revoir et à la prochaine.